beaucoup à attendre ma flopée de vidéos sur la nouvelle génération des montres connectées fossiles, la Fossil Gen 6, et bah, c'est aujourd'hui que ça commence, elle vient de sortir, aujourd'hui je vous propose une vidéo d'éballage prise en main de cette nouvelle montre connectée qui en a dans le ventre, même si, on sait et on le rappelle, n'a pas encore Wear OS 3 dedans, mais ça devrait arriver en 2022, donc dans quelques mois, on va voir ce que ça donne à quoi elle ressemble, l'allumer la prendre en main, et bien entendu vous aurez ma vidéo test d'ici 15 jours, mais en attendant vous aurez pas mal de vidéos comparatives Je vous ai demandé face à quoi vous voulez que je compare la nouvelle Gen 6 C'est parti, stop le blabla, passons au déballage On est sur un packaging basique Comme on pouvait trouver sur les anciennes fossiles Petite indication, c'est qu'elle est compatible iPhone et Android. Donc déjà, comparé à une Samsung Galaxy Watch 4 qui n'est pas compatible Android, là, il y a un petit avantage et c'est bien écrit ici. Autre petite info, j'ai commandé aussi une édition euh, plutôt de couleur féminine. Je vous la présenterai aussi dans une vidéo ou pendant le test. Comme ça, mesdames, vous aurez aussi un aperçu. Allez, go Petit blister. hop, Gen 6, avec un gros 6. On va enlever... Le capuchon et on tombe nez à nez du coup avec la montre qu'on avait déjà aperçu hein, vu que le packaging était transparent. À l'intérieur petit livret d'explication, le guide de démarrage rapide avec euh, l'application qu'il faudra télécharger bien entendu ça va être Wear OS by Google et le petit livret de garantie que je vous laisse feuilleter. On retrouve du coup côté gauche un chargeur qui nous indique qu'on n'est pas sur une recharge sans fil. Mais vous allez voir que la recharge, on va en parler juste après, avant de la prendre en main. La recharge est vraiment un point que je vais tester. Je, je, je vais tester euh, assidûment parce que ça a l'air impressionnant. C'est simple sur le papier, c'est la montre qui se recharge le plus vite. Car en 30 minutes, on peut aller de 0 à 80%. On enlève ici et on se retrouve. Hop, on enlève là. Tac, hop on se retrouve avec la belle Fossil Gen 6. Très sympa, très belle finition, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. On va la brancher, comme nous le conseille le petit guide, afin de la démarrer. Et elle s'allume très colorée. Luminosité peut-être un petit peu trop forte par rapport au réglage que j'ai sur mon appareil photo. Je baisserai la luminosité dès que ça va se lancer. Mais au niveau du design, on est vraiment... Sur une montre plutôt sympa, on va en parler juste après aussi. On va revenir précisément sur le design avec les, la taille, les caractéristiques techniques, etc. Mais on est vraiment sur quelque chose d'assez sympa. Et là, on va pouvoir démarrer Wear OS. On va choisir la langue, français de France. Chaque fois que j'appuie sur français de Canada, et je ne suis pas encore québécois. Et on nous demande de lancer l'application Wear OS. J'en parlerai aussi dans le test la différence lorsqu'on va mettre la montre avec un iPhone et avec un Android. Mais je pense déjà la savoir parce que dans l'historique, lorsqu'on utilise une montre Wear OS avec un iPhone, on n'a pas les fonctionnalités comme euh, les messages. Mais je regarderai et je vous le redirai pendant le test. C'est déballé, maintenant regardons de plus près la montre et ce qu'elle a à l'intérieur. Parlons maintenant plus précisément du design et des caractéristiques techniques de cette montre avant bien entendu de vous montrer la petite prise en main de comment on navigue un petit peu dans la montre et de ce qu'il y a et de ce qu'il n'y a pas encore. Tout d'abord vous êtes beaucoup à aimer les gammes de montres connectées fossiles pour la diversité au niveau du style et la diversité au niveau des couleurs et voilà de la personnalisation. Sur la Gen 6, on va rester à peu près dans cette même optique. On aura un grand format et un plus petit format adapté un petit peu à tous et à toutes. On retrouvera un format 44 mm, c'est le plus grand format des deux, comme j'ai déballé aujourd'hui, comme j'ai au poignet, qui sera disponible en quatre coloris. Un coloris tout noir, bracelet noir, cadran noir. Un coloris, cadran noir, bracelet en cuir. Un coloris, cadran noir, noir, bracelet militaire. Et un coloris cadran argenté gris avec un bracelet argenté métallique. Les prix s'étalent de 299 euros à 329 euros pour celui qui a un bracelet en métal. Du côté du format plus petit, du format de 42 mm, celui que je vais recevoir demain, on aura un cadran or rosé avec soit un bracelet en métal rosé aussi, soit un bracelet en métal argenté, soit un bracelet en silicone violet. Après bien entendu, vous allez avoir la possibilité, que ce soit pour le grand format ou le petit format, d'ajouter des bracelets supplémentaires lors de votre commande vous avez un tas de bracelets donc là vous allez pouvoir jouer un petit peu sur la personnalisation ça c'est les coloris revenons maintenant sur les dimensions sur les designs je vous ai annoncé un cadran 44 mm un cadran 42 mm sur le cadran 44 mm on aura un bracelet de 22 mm interchangeable bien sûr sur le cadran de 42 mm on aura un bracelet de 18 mm les deux cadrans sont en acier inoxydable que ce soit le petit ou le grand format et sur les deux formats, on sera sur la même taille d'écran un écran de 1,28 pouces AMOLED avec une résolution de 416 par 416 pixels c'est la même taille d'écran que sur la fossile gen 5 mais je vous ferai une vidéo comparative pour ce qui est du design on va retrouver sur les deux formats la même thématique deux boutons poussoirs un en haut à droite un en bas à droite et un bouton couronne qui va pouvoir rotater au milieu ce qui donne un look vraiment montre horloger. à l'arrière on va retrouver un cardio fréquence mètre et les petites bandes qui vont permettre à la recharge. C'est une très belle montre, le format 44 mm va plaire à beaucoup parce que actuellement on trouve quand même des montres entre 45 et 46 mm chez tous euh, les constructeurs, ça commence à être assez gros si vous avez un poignet moyen Là le 44, ça va passer pour la plupart Pour revenir un petit peu à sa fiche technique, cette montre va embarquer un microphone et un haut-parleur Elle intégrera le Bluetooth 5.0, un GPS, le LFC, le Wi-Fi et tous les capteurs qu'on retrouve sur les montres connectées Accéléromètre, altimètre, capteur de lumière ambiante, boussole, gyroscope capteur de fréquence cardiaque et de spo2 absent sur cette montre un ECG ou un tensiomètre cette montre tourne sur Wear OS actuellement c'est pas la dernière version de Wear OS c'est pas Wear OS 3.0 mais c'est annoncé à 2022 ça va arriver ça devrait arriver elle sera compatible pour sûr avec Wear OS 3.0 car elle intègre le Qualcomm Snapdragon Wear 4100 c'est un des derniers processeurs pour les montres connectées qui permet d'augmenter les performances de 30% et avoir un chargement plus rapide des applications ça se ressent vraiment dans la prise en main on va en parler juste après additionné à ça Fossil a ajouté une charge assez rapide Ils annoncent 30 minutes de charge pour 80% de la montre ce qui est vraiment impressionnant pour une montre connectée et ce qui devient très intéressant au niveau de la résistance à l'eau de l'étanchéité on sera encore juste sur du 3 atm ce qui est peu par rapport à ce qui se fait chez les concurrents ce qui va permettre de faire des sports notamment mais de surface elle n'est pas totalement étanche pour aller en profondeur disposant d'un giga de ram et de 8 giga de stockage pour les applications wear os on a vraiment une montre qui semble intéressante elle semble être vraiment le futur de la Gen 5 c'est vraiment dommage de pas avoir mis wear os 3 pour la sortie ça aurait fait un vrai boom mais bon maintenant vous savez tout on va la prendre en main La petite prise en main du coup de la montre, je vous l'ai dit, on est sur du Wear OS et ce qui est dommage, c'est qu'on est sur un Wear OS plutôt classique. Parce que lorsque je vais actionner, je vais avoir l'ancien menu de Wear OS euh, que je déteste personnellement, qui remet les dernières applications utilisées en haut. Je trouve ça pas user friendly, mais comme le dit fossile ou comme, le dit, comme je vais vous le dire, c'est que c'est juste en attendant la nouvelle version. On espère qu'en disant 2022, ce sera début 2022 et pas fin 2022. On va pouvoir du coup swiper pour avoir les notifications, swiper pour avoir les raccourcis, swiper pour avoir Google Assistant. Et on voit quand même que la montre répond assez vite. Lorsque je lance une application, ça, ça fuse quoi. On peut bien entendu naviguer aussi avec la petite roulette, ce qui est plutôt sympa pour ce menu là. Après, comme je vous le disais, ça a l'air d'être vraiment vif avec le nouveau processeur mais euh, voilà moi personnellement je reste un petit peu sur ma fin là pour mes premières euh, minutes de navigation et de prise en main parce qu'il me manque et ce petit wear os 3 mais grosso modo vous allez retrouver à la fois la suite google à la fois là on voit écrit amazon alexa mais quand on clique c'est écrit prochainement bientôt disponible donc on se doute que euh, alexa va être disponible très prochainement on va retrouver la possibilité de suivre nos activités physiques le sommeil etc peut-être qu'il faut que j'active l'oxygène Peut-être qu'il faut que j'active 2-3 choses afin que ce soit suivi et euh, on fait l'appairage de la montre avec Wear OS je ne crois pas qu'il y ait d'application fossile tout va passer par Wear OS la surcouche d'application fossile a l'air vraiment fine mais bon si c'est bien fait on est content ah tiens vous allez vous demander pourquoi j'ai verrouillé ici comme ça l'écran parce que suite à vos demandes j'ai pris une carte bleue compatible avec Google Pay et comme ça je vais pouvoir dans mon test vous présenter plus profondément Google Pay, voilà grosso modo pour les premières minutes avec la montre Ceux qui connaissent l'ancien wireless ne seront pas surpris Et retrouveront dans cette montre la possibilité de faire des choses qu'on pouvait euh, faire déjà auparavant Notamment le téléphone Je vais pouvoir certainement aussi aller télécharger Je l'ai vu tout à l'heure, elle avait pas l'air d'être là Mais message, hop Afin de pouvoir du coup envoyer aussi des messages directement via la montre c'est un petit avant-goût, je vous rappelle que mon test va arriver dans plusieurs jours, d'à peu près le dimanche de pas cette semaine, celui d'après, si j'ai bien sorti cette vidéo le mercredi ou le jeudi. Donc ça va arriver très vite, On, ce sera un test bien entendu avant le nouveau OS qui sortira 2022, mais il faudra prendre son mal en patience et savoir si ça vaut le coup fin 2021 de vivre avec cette montre ou pas. En attendant les vidéos comparatives qui vont sortir aussi dans les prochains jours, en attendant le test, vive à fond, vive high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.